Logistam Tech est une société de prestation de services en maintenance pour l'habitat pour social. Donc Logistam Tech a pour mission d'apporter du confort, de la sécurité auprès de ses clients, et notamment les plus fragiles euh, dont on va parler aujourd'hui, tout en veillant évidemment à, à la maîtrise de leurs dépenses énergétiques. Logistam Tech est implanté euh, sur toute la France et possède effectivement aujourd'hui un, un centre de relations clients pour accueillir les besoins de ces, de ces clients et notamment des personnes fragiles et des seniors. Aujourd'hui la population des seniors est une, part, est une part importante de nos clients. On a un besoin important de prendre en charge ces, cette typologie de clients avec une attention particulière et notamment une vraie réassurance par rapport à des problématiques techniques ou de sécurité qu'ils peuvent rencontrer et c'est pour ça qu'on a voulu engager une vraie démarche spécifique et que le label est devenu une évidence pour nous. Le fait de s'engager dans la démarche est déjà une démarche de construction euh, qu'on a menée sur quatre années. Donc euh, ce qu'on a vraiment utilisé dans la démarche, c'est sa structuration qui nous a permis de donner une vraie feuille de route, qui nous a mené aujourd'hui à à ces trois macarons et qui, j'espère, dans quatre ans, nous permettra de, de passer la, la dernière marche. On est très satisfait de pouvoir faire valoir cette reconnaissance auprès de notre milieu professionnel. C'est une vraie victoire collective pour l'entreprise.